On enlève-la, t'as pas de tâche. Mais non, mais C'est ce tu que j'allais dire, putain. <rire> tu, tu fais en sorte qu'elle s'enlève toute seule et que quand tu remets la cuisse, euh... Ça, elle revienne. Sinon tu joues en plein écran, comme ça t'es tranquille. What mais Comment c'est ce qu'elle a affiché alors Ouais, the fait. Voilà, pas en plein écran alors, c'est en plein essai. Ici, il y a des bordures légumes on se que Je sais pas, je vois. Non, je vais voir, c'est bon. Ouais, vas-y. Bah la ah, grosse pas. merde Quoi Oui. Heureusement que je suis là avec mon laser. Hein. Ça sert à rien. Mais vas-y, mais quand vous faites prendre des chars, s'il te plaît, ils sont en train la barrière, qu'est-ce que de pute, là Allez mec, allez mec Ouais, j'ai pas les ZDRS, je nettoie la map. Les mecs, oh là là Je suis un héros, je suis un héros. Combien nous il restes 74. 74. Ouais. Calmez-vous, là, vraiment. Vas-y, vas on commence à ouvrir la missionnaire. Ouvrez, ouvrez. Regarde, regarde ce qui est sorti. Bah, well, Putain, que mais qu'est-ce qu'il est con Le no brain. No. Le, le no, no brain. No. No il en reste Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. deux, il en reste. Ouais, ouais, ouais, Merde. Vas-y, dépêchez-vous, voilà. dépêchez-vous, dépêchez-vous. La mort instant l'a pris, celle de la manche. Bah tu vois, je prends trois armes si ça marche une BR, C'est sais pas encore. Je prends trois armes tu vois si ça marche. Non ah putain j'ai changé mon marque 2, je suis con. Bon je... je reviens je vais voir ma boue. Ouais ça marche, ça débug le truc. Parfois... J'ai plus d'armes hein, j'ai plus d'armes <rire> C'est une bordel. Wouah c'était CP là s'améliorer double fou des couilles c'est un pas. Oh la la laissez moi faire de votre vie Vas-y prenez dès que vous le pouvez là C'est PSH je suis pas la Ah j'en je bats les couilles je vais hein. Mais c'est pas chier Oh putain c'est la merde là, maintenant Bah <rire> ouais un peu Allez vas-y prenez prenez prenez prenez Le pavillon est la pénonnante La pénonnante <rire> J'ai fait une musique par contre j'aime pas trop ça. J'en ai essayé une autre. Ah. Le gun c'est bizarre. Oh mais il y en aura Mais il y en a C'est pas des spawns c'est n'importe quoi vas-y toi et ah, comment j'ai la dalle et ah, que forest qui tire à la wander aller, arriver à tuer mais en vrai le gars d'un mur il fait trop mal I La suite qui a fini faut arracher Oh merde La prochaine tombe est mais il y, a aussi, tu peux y aller Attends, attends, attends, attends, Attendez, Attends, attends, attends, Attendez, attendez, attendez attends, attends, ah, Moi je dure, tu as 22 manches. y a 22 Ah y'a plus de musique <rire> Vas-y, vas-y, mets la musique, mets la musique Ah oh non, wait, the, the song is down. Ils sont morts. faudrait pas que la musique soit... finie Y'a de la musique, hein Mais non, il y a pas ils... de, de musique. Et mec Mais il est con putain ont pas mis ta musique. <rire> ils sont pas les couilles, je suis en pistolet. Regarde, regarde, tu me détailles. Tu feras des, ah, des grosses tartes à chaque fois, mec. Attendez Morti Ouais j'ai mis ces dents là, putain. Oh là là, hein, c'est... Vas-y, pourquoi faire bip bip, là <rire> Moi, j'ai un défi, on reste ouais, tous dans le pack a punch. Bien, toi, on reste dans le pack a punch, c'est un bon boy. Laissez-en, laissez-en, laissez-en Y'en a plus qu'un, y'en a plus, y'en a, a plus, stop Ok, ouais. C'est bon j'ai top de smash dick. 3, 2. Mais fais des boîtes ce fils de pute ouais, en plus Couvre euh, ce te plaît le pack à punch pour ouais, Moi je garde la PPSH. Ouais. Ils sont euh, one faire un peu one Et boum, boum. Oh d'accord, je suis en Attendez attendez prenez pas prenez pas, balance, balance, surtout, surtout, tiens le, revêillez le les mecs Putain. Je suis en train de faire des gno, gno des kiki Des de qui a Qui a kiki Qui le mange le Et qui lui cru <rire> Allez vas-y vas-y vas-y vas-y dépose pas dépose pas dépose pas Ouais vas-y ah, vas-y ouais Vas-y vous donne tout oh, Si, le je... avec ah, les... Ouais, ouais ouais ouais, je ouais. vous envoie, je vous envoie Moi ah, j'ai envoyé, c'est bon. Vas-y let's go J'aurais dû l'envoyer sur passe-passe <rire> Allez allez allez allez allez allez, allez, allez, allez passer J'annonce en fait 23 manches Vas-y regarde puis te la discuter. Ah mais non ah ouais. après il va avoir des balles tout le temps là. Boris, après, tu peux des balles, hein. ah, au pire, après mets-toi à côté des mines, tu te mets à côté des mines. Et dès que t'as besoin, t'en reprends. Oh mais le gun il fait mal de ouf, c'est impressionnant. Tu l'as eu Tu peux l'avoir dans la boîte Oh Oh là là, oh là là. Oh là là. <rire> oh là là. Je bats les couilles. C'est un pro-gamer Je roule, je roule, je roule, rouge, roule, je roule, je je roule, je je LASER LASER LASER LASER LASER Allez vas-y vas-y vas-y vas-y ouais, à quel moment il a plus de musique J'ai plus de musique Oh le mec il m'a acheté de la musique <rire> <rire> Tu is down Cassez plus il ne pas mettre musique Oh là là Sauvez Sauve ma Il marche plus le pistolet il marche plus Il fait plus de boum Genre en pistolet c'est désamélioré sur moi-même Non mais non mais c'est normal il faut que tu appuies sur R1 mais Sinon ça tire pas <rires> eh, faites bien, faites bien, faites bien, faites bien, faites bien, faites, -dire, faites, -dire, faites -dire, ouais, du balle mais, ouais, mais voilà, voilà, voilà, la putain de pied est mort là. Bah, c'est quoi bah, En fait, si ils... tu tires au laser, c'est je... bon, moi je tire au laser. Arrête de tirer au laser, mes couilles là. C'est quoi, suis mort Bah ouais. T'as du luxe T'es pas beau. Musique! Mode de Mortier! Voilà, là on ça Musique de gangbang. Oh, Super. Je vais Il est passe pas de passe il est que il est long, il est long, il est long, il est long, il est long, il il Je reviens, je reviens. Vas-y, prends tes atouts, mec. D'ailleurs, si vous avez des atouts à prendre, il est là. Mais je joue pas. là pas Ah ouais J'ai même pas cassé de à l'heure. Regarde ce qu'il m'a fait ce que je veux. Ouais. Ouais, non, non, non, non. Merde, Tori. Tori. Couvre le back-up, je te fais pour lui. mais mon gun Tu me crois que tu qu amélioré non non non non non non non je vais voir s'il non non Ah ouais. Putain, mais il désamélioré, le machin. non non non non non non Y a quoi non Je veux non la musique Oh non Allez move Nice. Il y a un autre truc je crois. Ah bon on va les couilles, on va les couilles. Trop risqué. Ah non non non non, on va pas les couilles. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi Ok. Vas-y, ai ai ai ai je me fais pas des couilles. Nice Oh le bordel C'est sérieux, je pars deux secondes, il n'y a plus de musique là. Vas-y, ouais. je le réagis, je le réagis, je le réage. Je le réage, je le réage. Bah, vous êtes sérieux, vous me réanimez, vous me sauvez même pas. D'accord, allez. Oh, oui. Allez, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. vas, vas, vas, vas, vas mais... Relève-toi, mon dieu Ma musique, <rire> musique Ma la musique, t'as la peau les moi les zombies baissez moi gars <rire> moi les quatre, Bah quatre, moi sur quatre. Allez, Bah allez. allez, allez. Je vois pas qu'ils s'en bon bat les couilles les gars, mais c'est la musique qui se fait qu L'important c'est la musique. Ma vie passera après. Ça y est Allez Putain ouais, les 20 sont à nous faire nous Oh Il m'a ouvert la boisson à travers moi. <rire> <rire> <rire> Merde. Hop pardon je vais acheter passe passe. puis moi messieurs dames. Hop voilà voilà voilà. voilà Très ah, bien. Bon allez. Je vais manger. Bon, Attends, je, place, place, je vais manger. Attends, aussi, moi. Je peux peut être tirer le casque jusqu'à mon canap' Ah bah nickel. Bah voilà. Je peux manger en vous parlant. Oh, voilà le câble au maximum. C'est ah bon il bah, je mange en parlant, c'est sympa ah. C'est bien la vôtre les gars Oh oh oh oh, 500, 500, 500, 500, 500. ai plus ouais, C'est ces Contre <rire> un bordel il <rire> ouais, y a 500 c'est chaud hein non je me fais bloquer, je me fais keblo Relève oh, toi soldat Aouf ah, ouf C'est un Oh putain merde, je le C'est Violence Ah merde Eh mais, euh, hey mais vas-y là Putain tout à l'heure j'ai activé de musique C'est moi ce on peut même pas avoir de la musique en graillant maintenant ça. Mmh. Oh. Vas-y, râle, râle, râle, je te cours Tu m'as coincé, sweet booze Je pars remanger les gars, tout de suite tu m'as coincé <rire> On oh, m'en bah, c'est toi qui crèveras. J'ai mon bouclier les mecs non, il a fait du coup Il coup. Bah oui, regarde, Je suis passé derrière Je me suis calé sans arrêt. Je force Assez me me Ça c'est après One Shot plus la One Ah, ouais <rire> <Non>, je rigole. <rire> qui a rejoint Ce qui est bien avec mon coup de pression, qui a rejoint, c'est que la plupart du temps, les mecs qui partent direct, et ils chient. Il dit, oh putain j'ai énervé gros Oh putain ouais pourquoi j'ai rejoint, je me faire virer vais à vie mmh. Là tu les bannes du Discord, et soucis, là, t'es en train de mmh. Pour eux, pouvoir parler avec Dim c'est la folie mmh. Ah bah j'ai beaucoup, il quitte Zombie Unit et tout Mais mmh. je reste quand même dans ce bail là mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Il part pas euh, complètement quoi Putain les ils se détruisent. Ah on est mort Ah non. Ah si Ah ouais, merde <rire> putain je vois ça de mon canapé, et je me suis vu le ouais, ouais. Ah mais je pense que c'est la pote de ZDRS Ouais ouais <rire> On est d'accord <rire> On l'a vu On l'a tout vu hein On peut pas le nier ZDRS voilà on a des munitions max c'est bien